Bienvenue chez nous comment ça se fait qu'il est Ouais, vous avez dit que je retasse 35. Lui il a 46. Nous on a 48. Nous on a 61. C'est ça. Ordure ménagère. C'est même pas pareil. Ils ont augmenté direct. Moi je payais 48 euros de charge. De toute façon, nous avons un salaire de l'eau.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 J'habitais à la tour, on n'avait pas de problèmes comme ça. Quelle la différence Voilà, et on paye des charges inacceptables. Moi, j'ai tout refait, la peinture, partout. Dans toutes les chambres, à la maison. On te fait la douche. Elle a toujours de l'or par terre La douche, elle était toute petite. On a fait des frais. Donc, on s'est partagé les frères et les soeurs, parce que mes parents, ils sont en RSA. C'est nous qu'on a fait ça et ça. Parce que, euh, comment vous voulez vous l'avez, Il n'y avait pas de cabine de douche au début. Pour rentrer dans la chambre, je suis bien obligé d'ouvrir la porte. Et après, rentrer dans la chambre et refermer la porte pour allumer une, une, une lumière. Voilà. Et puis... Il était posé à l'envers. Je vous montre la même chose sur la porte qui donne sur le couloir, qui ne qui, qui, qui, qui se ferme pas. Voilà. Tout est accessible. Les enfants peuvent ouvrir ici. Ils peuvent ouvrir le placard et voir le compteur qui voilà. n'est pas protégé. Il y a ce local pour le, les locataires du, du bâtiment, il est toujours inondé. Et toujours il y a de l'humidité. Vous constatez par cette caméra. Que regardez le plafond. Regardez la, la canalisation. Toujours il y a des fuites. Et vous sentez les odeurs. Regardez l'humidité. On peut même pas poser une poussette. Moi je suis plaquiste. Moi je, je suis plaquiste. Dans le bâtiment ça fait 10 ans. mais on, on retrouve des, des, des, des, des cloisons, des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 Voilà. C'est le